Dans cette partie concernant les troubles du développement intellectuel qui va correspondre sur vos livrets d'accompagnement aux diapositives 5 à 9, nous allons voir quelques exemples, euh, j'allais dire les plus caractéristiques euh, des troubles du développement intellectuel. Le premier exemple des troubles du développement intellectuel, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Down ou Trisomie 21. Alors, généralement, hein, vous savez que c'est une malformation congénitale qui est sur la 21e paire de chromosomes. Hein, donc, euh, on peut le voir à partir d'examens qu'on appelle un cariotype qui permet effectivement d'établir ce, ce diagnostic sachant aussi que généralement, le diagnostic il va être posé aussi euh, parfois même dès la naissance hein, concernant par exemple les caractéristiques morphologiques spécifiques liés à la trisomie 21, hein. souvent c'est des enfants qui vont avoir un faciès particulier avec des yeux très étirés, un visage rond et une nuque plate. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, cette nuque, qu'on va faire des des échographies qui vont permettre de parfois de soupçonner une trisomie 21. De la même manière aussi, généralement, maintenant, une prise de sang est proposée pour euh, détecter cette trisomie 21 pendant la grossesse. Alors, d'une manière assez rapide, hein, euh, les conséquences de la trisomie 21, bien évidemment, c'est une déficience intellectuelle, euh, qui peut être euh, parfois légère, hein, euh, souvent même, et puis euh, des troubles du tonus musculaire. C'est des enfants, par exemple, qui peuvent acquérir la marche un petit peu plus tard que les autres, qui peuvent présenter des difficultés en motricité fine. Si vous accompagnez un élève avec une trisomie 21 en maternelle, vous vous rendrez compte que, par exemple, le graphisme, toutes les activités de découpage, etc. peuvent les mettre en difficulté. C'est des enfants qui vont aussi présenter des difficultés parfois au niveau du langage oral. Euh, on parle de manque de tonus musculaire hein, euh, et du coup l'élocution peut être impactée euh, par rapport à ça. Ce qu'on peut voir aussi dans cette pathologie, c'est que souvent il y a des risques de complications qui sont associés, notamment des malformations cardiaques, des problématiques digestives ou endocrinienne, et il arrive parfois aussi que certains jeunes puissent développer aussi des épilepsies. Le deuxième exemple que l'on pourrait vous donner, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'X fragile. Alors il concerne essentiellement les garçons, et c'est une anomalie sur le chromosome X. Alors dans ces cas là, il y a souvent une déficience intellectuelle modérée, un, un retard de langage qui peut être relativement important et puis des comportements problèmes fréquents au niveau des interactions sociales et notamment une agitation motrice assez importante. Euh, pendant longtemps, on a associé ce syndrome de l'X fragile avec les troubles du spectre de l'autisme. Au niveau des caractéristiques morphologiques, c'est des enfants qui peuvent présenter un visage assez étroit et allongé des oreilles et un front plutôt proéminent et puis ils vont avoir une hyperlaxité des doigts c'est à dire que les doigts vont être relativement souples et les pieds plats alors là aussi euh, c'est un, un syndrome que l'on va retrouver assez fréquemment dans le cadre de la déficience intellectuelle le troisième exemple celui-là il concerne uniquement les filles euh, on a aussi une anomalie génétique sur le chromosome X et ce syndrome de Rett va entraîner, euh, généralement c'est une déficience intellectuelle sévère, et du coup on va plutôt être sur le versant de ce qu'on appelle le polyhandicap, c'est-à-dire qu'on va avoir une déficience intellectuelle sévère avec une déficience motrice associée. Alors généralement, euh, les, les, les, les petites filles qui ont le, le syndrome de Rett, elles ont un développement au départ moteur, et psychomoteurs, qui est, qui est relativement normal, hein. et puis souvent jusqu'à vers l'âge de 6 mois environ, on, on constate une régression rapide de ce, de ce développement. Et puis, un, quelque chose de très fréquent dans ce syndrome, qui souvent alerte les médecins, c'est que euh, les petites filles vont présenter des mouvements répétitifs des mains, un peu comme si elles se lavaient les mains, qui va être un signe d'alerte important. Euh, le syndrome de Rett implique aussi des troubles de la communication, hein, souvent c'est des enfants qui vont être beaucoup dans le retrait et euh, une altération relativement sévère du langage. Là aussi, euh, on a considéré ce syndrome beaucoup dans, euh, associé aux troubles envahissants du développement pendant une période. Euh, donc, je vous disais qu'il y avait une déficience motrice associée à la déficience intellectuelle, hein. donc c'est des enfants qui peuvent parfois acquérir la marche, mais aussi avoir, euh, avoir des régressions qui font que petit à petit cette marche peut, peut être très très altérée. Le dernier exemple de, de syndrome lié à la déficience intellectuelle, c'est le syndrome de Prader-Willi. Alors là, c'est aussi une anomalie sur le, sur le chromosomique, hein, qui est sur le chromosome 15. Souvent, il y a un déficit intellectuel plutôt léger. Par contre, des grandes difficultés pour les apprentissages et l'expression orale. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand cet enfant est tout petit à la naissance, il a une hypotonie, hein, c'est-à-dire qu'il manque de tonus, et, et du coup, il, il grandit très peu. Il grossit peu, hein, et on parle de retard statural. Et puis, euh, avec le développement, euh, on va constater euh, des troubles du comportement qui peuvent devenir très, très, très importants. Et notamment, on va se rendre compte que euh, finalement, il euh, y a un dysfonctionnement au niveau des mécanismes de la satiété qui va faire que c'est des enfants qui vont développer une addiction alimentaire très, très forte et qui va beaucoup impacter leur vie sociale. C'est des enfants pour qui il faudra être très très vigilant parce que, autant petits, du coup, ils ont un retard statural, autant, très vite, ils peuvent basculer dans l'obésité, hein, puisque c'est des enfants qui vont euh, être vraiment addicts à tout ce qui est alimentation. Alors, il existe d'autres euh, situations liées à la déficience intellectuelle, et je vous rappelle que là, nous avons fait le choix de vous en présenter uniquement quelques exemples.